Bonjour les amis nous sommes mardi 29 mai 2018, je fais une analyse des marchés. Donc nous avons le dollar en mensuel devant nous, nous voyons donc cette magnifique bougie mensuelle ici euh, qui continue de descendre. Donc nous avons mon indicateur SDI qui est rouge sur toutes les unités de temps donc on est vraiment dans un marché baissier euh, à fond. Donc, Comme je vous l'avais dit hier je pensais que le marché allait descendre et ceux qui ont profité de mon analyse hier donc, ont fait un carton plein. J'ai reçu donc, pas mal de remerciements de mes étudiants et des personnes qui ont suivi mes conseils même sans être parmi mes étudiants. Donc je vous avais dit hier dans mon analyse si vous regardez mon analyse d'hier que le marché allait certainement descendre sur 1.16 500 et il a été bien euh, en dessous de 1.16 donc c'est sûr qu'on peut fixer des objectifs mais euh, que les objectifs peuvent être, être dépassés lorsqu'on a des mouvements euh, très dynamiques comme ce qu'on a eu hier et ce qu'on a encore ce matin. Donc ce matin encore, donc hier on est descendu jusqu'à 1.16 pratiquement ici vous voyez il y a eu le marché qui est descendu puis il y a eu une, une correction et puis le marché a stagné un petit peu et ce matin c'est reparti à la baisse donc on est actuellement à 1.15 Donc Vous voyez comme le marché est très très volatile en ce moment, très dynamique donc on a une tendance baissière très marquée. Et euh, donc si on regarde en mensuel, ben on voit qu'on a cassé le bas euh, du nuage Ishimoku donc ça c'est important. Euh, on se rapproche ici en mensuel de la Kijun Sen donc il peut y avoir une réaction à ce niveau-là sur la, la Kijun Sen mais le marché peut également aller plus bas. Maintenant vous voyez, on est ici sur des niveaux où on a eu un, un plus haut ici, il peut y avoir des réactions à tout moment. C'est la raison pour laquelle, je vous conseille toujours de suivre les indications de ma formation au scalping et euh, qui vous indique comment prendre euh, les trades de meilleur moment et comment sortir de vos traits également. Donc euh, la tendance à baissière, est baissière, c'est clair, il faut privilégier euh, une tendance baissière. Maintenant il peut y avoir des, des réactions assez fortes. Hein. Donc ça c'est toujours possible aussi. Euh, donc si on regarde en délit, ben, en délit, il n'y a pas photo, hein, vous voyez comme le marché est fortement baissier, on a eu des réactions mais on est, euh, on est vraiment dans un marché très baissier et vous voyez que les indicateurs peuvent se maintenir baissier un certain temps quand on est dans une forte tendance comme celle-ci. Donc en H4 ben c'est clair, on est assez loin du nuage donc il pourrait y avoir euh, une réaction, vous voyez on a eu beaucoup de bougies euh, baissière ici sans avoir une réaction donc ça peut toujours arriver. Vous voyez ici on avait une, une forte réaction avant que le marché redescende et là on est assez éloigné du nuage donc euh, prudence parce qu'il peut y avoir donc une réaction, on a des indicateurs euh, très bas ici euh, donc ça ne m'étonnerait pas de voir dans le courant de la journée une, une réaction. Donc, Prenez rapidement vos bénéfices comme je l'explique souvent. Et ça ne va pas du tout handicaper vos performances. Puisque si vous prenez plusieurs fois euh, des petits trades, ben ça va s'accumuler. Vous allez même faire de meilleures performances qu'en restant euh, positionné longtemps sur une position. Donc vous allez accumuler des gains. En prenant bien sûr euh, les positions meilleurs endroits comme expliqué dans, ma, dans mes formations et à ce moment-là vous avez des performances même meilleures en faisant du court terme qu'en faisant du long terme. Donc euh, attention euh, comment on se situe ici, vous voyez ici en M1 on a un marché qui, qui stagne un petit peu et vous voyez ça peut, ça peut provoquer des réactions assez fortes, parfois il y a des gens qui paniquent euh, uniquement parce qu'ils voient une réaction comme ça, ils coupent leur position alors que le marché peut très bien, après quand même quelques minutes hein, ici, euh, repartir à la baisse. Donc la tendance est toujours baissière mais euh, prenez vos bénéfices euh, rapidement, positionnez-vous ou alors vous prenez deux positions ou trois positions et vous ramenez votre stop loss donc au, au point d'entrée de manière à protéger euh, votre position au cas où euh, le marché se retournerait brutalement et vous redescendez votre stop loss donc ça si vous avez un petit peu d'expérience vous savez faire ou vous l'apprenez donc dans mes formations. Donc en weekly eh bien, on voit qu'on est rentré euh, dans le, le nuage, dans le nuage Ishimoku donc vous euh, voyez ici je vous ai dit qu'il peut y avoir des réactions parce qu'on a des plus hauts précédents. Euh, ici on est également sur un niveau euh, de support. Donc euh, il peut descendre un petit peu plus bas et remonter, ça c'est toujours possible à, à tout moment, hein. mais il peut également prolonger donc euh, euh, cette descente dans le nuage Ishimoku. Donc en délit on est très loin du nuage. En H4 on est loin aussi. En H1 très loin également du nuage. Donc vous voyez vous avez parfois des, des, des plateaux, plateaux qui on peut se retrouver dans un plateau ici puisqu'on est pas mal, pas loin non plus du 1,15,500 donc un chiffre rond qui souvent provoque soit un range, soit une réaction. Donc en M15 on est loin du nuage aussi, très loin du nuage. donc attention, soyez prudents, on va voir un petit peu comment le marché va évoluer mais pour le moment donc il continue de baisser. Vous voyez donc si vous êtes déjà positionné ben redescendez vos stops donc sur le plus haut précédent de manière à, à ne pas perdre beaucoup si vous avez une réaction parce que si vous laissez votre stop loss trop loin il peut y avoir des réactions très fortes. Donc tendance baissière il n'y a aucun doute à ce niveau-là, si vous avez regardé mes euh, mes analyses les jours précédents, je pense que vous devez être assez content euh, en ce moment de, des réactions euh, des marchés. Donc euh, regardons un petit peu sur la paire GBP/USD aujourd'hui j'ai mis la paire euh, gbp et là aussi vous voyez on est dans un marché baissier mais on a eu euh, plusieurs mois euh, de hausse ici et puis une réaction, ici vous voyez réaction on est en étant weekly, on a un marché baissier depuis plusieurs semaines, mais vous voyez à quel point l'indicateur Ishimoku est intéressant. Donc toutes les astuces de scalping et du fonctionnement d'indicateur Ishimoku vous le trouvez dans mes formations. Vous avez un lien ici au-dessus. Avec ça, normalement, vous allez devenir un expert des marchés très rapidement. Donc en délit, bah, en délit, c'est magnifique. Hein? Sur la paire GBP/USD également, c'est un marché. Fort dynamique mais qui parfois peut être assez surprenant. Donc, Je préfère l'euro dollar personnellement mais j'ai tradé beaucoup également à une époque le GBPUSD. Donc marché très baissier également, très dynamique en ce moment également vous voyez, très belle bougies en H4, en H1 également, là on a trois, trois belles bougies ce matin. Donc marché qui est resté en range euh, un certain temps et puis à l'ouverture du marché on a entendu un petit peu et puis bam c'est parti. Donc vous voyez en M30, en H15, vous voyez marché très dynamique même si vous n'avez pas euh, euh, des, des signaux très clairs au moment de la prise de position quand vous avez un marché dynamique comme cela, bon, il faut aller chercher des points d'entrée sur les, sur les unités les plus basses. Et à ce moment-là, vous êtes rapidement gagnant. Vous pouvez redescendre votre stop loss. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le DAX, allons voir le DAX. Le DAX également. Là, on est en M5. Vous voyez ce matin, comme le marché s'était fondré. Si on regarde en mensuel, on voit très bien la, la, la réaction. Vous avez la mèche ici sur la dernière bougie mensuelle. Donc, je vous avais dit qu'il fallait faire attention parce qu'on était ici sur... Une zone d'incertitude avec des, des plus hauts précédents et on a eu donc une forte réaction ici et le marché qui descend là il s'écroule assez fort. En H4 vous voyez les, les grosses bougies là il n'y a rien pour retenir le marché donc il faut chercher euh, si vous le tradez, chercher les, les points, là on est sur un, sur un niveau quand même où il pourrait y avoir une réaction. Où, euh, il peut très bien continuer à, à plonger. Donc euh, trader toujours euh, à court terme vous serez euh, gagnant malgré tout euh, et vous risquerez beaucoup moins en tradant à court terme. Donc euh, tous les indices pour le moment c'est la même situation. Donc euh, le Dow Jones également vous voyez en mensuel on était un peu que dans la même situation que sur les autres indices donc dans une zone d'incertitude après cette hausse assez forte, marché qui corrige un peu et euh, donc il faut se positionner euh, prudemment mais euh, vous voyez là le marché qui descend, on sent vraiment que les acheteurs ont renoncé, là bon on va peut-être y avoir une, une réaction à ce niveau-là puisqu'on est sur des, des plus bas euh, précédents. Ou bien le marché va continuer à plonger donc prudence quand même parce qu'il peut y avoir des réactions assez fortes mais on est sous le nuage Ishimoku. Sur euh, le Nasdaq, eh bien le Nasdaq regardons mensuel, donc euh, mensuel même chose on avait une forte bougie haussière et puis on a euh, une mèche qui se dessine donc vous voyez on est dans la même situation que sur les autres indices. Donc assez compliqué d'aller plus haut donc les vendeurs prennent la main et vous voyez ici donc en H1, belle bougie baissière et on est descendu sous, les, sous le nuage Ishimoku ici. Donc vous voyez, marché fortement baissier également et le CAC 40 c'est la même chose, même situation que les autres indices. Donc vous voyez, Marché qui fait mine de, de casser les plus hauts précédents et puis qui se retourne assez violemment. Donc vous voyez en délit ici la, la très belle euh, mèche ici, marché très baissier. Donc évitez d'être euh, contrariant, euh, trader toujours de préférence dans le sens euh, du marché et de la tendance euh, de fond et euh, bien sûr il peut y avoir des réactions donc rentrer euh, au meilleur moment. Donc en utilisant les indicateurs, soit que, que vous avez l'habitude, soit vous vous formez, vous suivez une formation où vous, avez, vous apprendrez à bien maîtriser ces indicateurs. Et ici en H4, la très belle bougie ici, 4 heures ce matin et on a un marché extrêmement dynamique. Donc c'est l'occasion de faire de très très belles journées de trading en ce moment. Voilà, j'espère que mon analyse vous a aidé, euh, que vous ferez une très bonne journée, que les journées précédentes ont été excellentes également. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez des commentaires en dessous de ma vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez mon analyse euh, euh, le plus rapidement possible. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous retrouverai certainement dans une de mes prochaines vidéos. Bonne journée et bon trade. Au revoir.